Bonjour à tous, nous sommes le 13 décembre 2022, j'aimerais faire une vidéo avec vous, mais peut-être... Pas nécessairement regarder les marchés, mais regardez ce que je fais en ce moment. Euh, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de pessimisme dans l'air. Donc, euh, j'essaie d'être plus neutre à, de ce qui se passe sur les marchés. Euh, là, on a eu une semaine, euh, la semaine dernière, assez exécrable. Cette semaine, ça se reprend un peu. Moi, je pense que le mois de décembre, comme je vous avais dit, euh, va être, on dit, bon, va se stable. Stab et, et, mais bon, positif dans le positif et probablement que l'année... Euh, habituellement l'année commence dans le vert la prochaine année elle va commencer dans le vert et après euh, durant le mois de janvier on va voir comment que ça va se déterminer euh, c'est pas là-dessus que je veux euh, prendre du temps ce, au, ce matin là, parce qu'on est le matin de bonne heure avant l'ouverture des marchés euh, c'est tout simplement regarder euh, ce que je fais fais ce que j'étudie en ce moment c'est surtout les ben, les suiveurs de tendance que je, comme je vous avais parlé les trend following euh, donc c'est de l'analyse technique si on veut mais sans indicateurs sans moyenne mobile, rien. Les, les personnes qui suivent les tendances suivent tout simplement la cour les prix et euh, s'en vont lorsque lorsque le prix commence à monter, suivent la tendance jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Et, euh, et ensuite, lorsque la tendance s'est épuisée, bien... Euh, euh, c'est fini, ils sortent. et Il n'y a rien de trippant là-dedans, il n'y a rien d'amusant là-dedans. Ce n'est pas du « day trading », ce n'est pas... des euh, euh, personnes qui sont dans les actions euh, peuvent conserver une action euh, euh, de ce que j'ai lu, là, plusieurs. Là, euh, ça peut être euh, six mois, un an, deux ans, trois ans même. Euh, une action, tant qu'elle va monter, l'action est à conserver. Et lorsqu'elle décline, comme je vous l'avais montré un peu dans de, certains graphiques, la dernière vidéo, c'est un peu ça qui... Euh, qui arrive là, au niveau des suiveurs de tendance. Et là-dessus, je voudrais vous parler de, euh, ben, de, du site, là, euh, euh, le titre du nom, c'est euh, Stock Circle, parce que vous... Vous vous trouvez à voir sur, sur ce site-là. -là, c'est un excellent site. Euh, des, des personnes, justement, qui euh, performent, qui surperforment le marché. Euh, et euh, en suivant, les, bah, pas nécessairement en suivant les tendances, mais on le voit très, très bien. Et c'est ce que je voulais vous montrer une démonstration. Euh, avant ça, on va aller euh, au niveau de, de, de ce que j'ai posté, un article que j'ai posté sur mon site euh, sur l'argent qu'il y a dans le monde. Avant d'aller euh, dans le vif du sujet, là, au niveau de Jim Simon, et, et on a D'autres qu'on pourrait regarder. Mais vous dire, quand ces pros-là, James Simon, qui a un rendement, je pense, annuel, annuel là, depuis 30 ans de 34 euh, sur son fonds, euh, c'est annuellement, fois ça va être plus bas, plus haut, mais en gros, c'est ça. Et tous ces suiveurs de tendance-là, parce que c'est ce qu'ils font, lui, c'est un mathématicien, tout ce qu'ils font, tout simplement, euh, à la naissance d'une nouvelle tendance, ils embarquent, et ils, ils sortent pas, ils font pas du day trading, ils ont pas 50 écrans devant eux, euh, tout simplement, même Don Capital, qui se trouve être un, un des fonds là, les plus prospères aux États-Unis, qui est pas connu, ben, qui est connu... Faites une recherche dans le capital, vous allez trouver ça tout de suite. Là. Euh, euh, eux, euh, euh, c'est. Euh Michael Covel, qui se trouve avoir écrit le livre « Trend Following », euh, s'est rendu euh, à un certain moment donné chez Don Capital et il s'attendait à avoir plein de salles de marché. C'est une petite place aux États-Unis. Il arrive là, le bureau était presque vide, il y avait le secrétaire, il n'y avait personne qui travaillait, c'était un bel après-midi. Euh, parce que eux, eux, dans le fond, les suiveurs de tendance, achètent une action, ça ne prend pas beaucoup de temps. Euh, ça prend plus de temps de choisir laquelle action euh, euh, embarquer. Et souvent, même dans ce que j'ai lu, se euh, sert de graphique, généralement. Il y en a qui peuvent se servir des graphiques quotidiens, mais se servent généralement de graphiques euh, euh, hebdomadaires et ils regardent peuvent regarder une fois par semaine là, leur action où ce que ça s'en va. Là. Ils sont pas tout le temps plantés devant leur ordinateur, leur ordinateur ou leur pour suivre ça, mais ont embarqué dans le début ou où, euh, où une tendance là, qui a commencé à, à prospérer et ils vont en sortir souvent de manière mécanique là, avec des stops. Euh, des, des, des stops là. Euh, mais ça, c'est des détails. L'important, c'est de comprendre euh, ce que c'est une tendance et ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais avant toute chose, comme je vous ai dit, j'aimerais, on va mettre l'écran comme ça, et j'aimerais vous montrer, euh, c'est tout l'argent... <rire> et les marchés du monde en une seule visualis visualisation. Euh, euh, J'ai pris euh, ce, ce, cette publication-là sur Visual Capitalist, qui est un super de bon site, là, où il y a plein de présentations comme ça, et on ne regardera pas tout en détail euh, ce que ça montre, là, mais euh, on a un peu ici, euh, qu'est-ce que euh, ça représente l'argent la, euh, qui est dans le monde, là, où se trouve cet argent-là. Vous allez voir, bon, c'est pas compliqué, c'est peut-être des choses que vous savez, mais, bon, on commence ici, je pense que un petit carré, ça représente 100 euh, euh, millions, 100 millions, mi c'est millions en anglais, euh, donc, c'est 100 millions, et ici, on se trouve à avoir un petit pic qui représentait le euh, Sam Bankman, euh, celui qui vient de faire la, la, la crosse, FTX, là. Euh, donc, euh, Sport Team, ça c'est les, les sports professionnels. On a, regardé, c'est un petit peu plus gros, là. je ne veux pas aller dans le détail, là, mais regardez la, la comparaison là, des, des actifs financiers qui sont sur la planète les crypto euh, currency les cryptos, le bitcoin, etc. etc. Euh, c'est cette petite quantité là. on compare toujours au petit monsieur ici là qui est caché, qui est pas encore en prison, je comprends pas là, qui est protégé par ses petits amis démocrates là. mais euh, euh, Sam euh, Bank, euh, Bankman-Fried qui, qui a vraiment euh, euh, ben, on va dire, là, ici en québécois, là, il a fourré un paquet de, de petits porteurs là, avec euh, ces NTF qui se trouvaient, euh, FTX, excusez, mais les NTF aussi, là, en passant, les petits GIF, c'est une fraude ça. Mais en tout cas, peu importe, lui, euh, ce qu'il vendait, c'est une plateforme d'échange pour les crypto-monnaies, mais il vendait de l'argent comme style ici au Québec, le Canadian Tire. Euh, Canadian Tire, on connaît depuis, nous, en tout cas les Québécois, là, de, depuis des années, on, on a plus nécessairement l'argent en, en, en dollars, des dollars Canadian Tire. Là, mais c'était Canadian Tire qui, qui émettait euh, des dollars et on pouvait acheter euh, un peu n'importe quoi chez Canadien Tire. Mais cet argent-là était vraiment de l'argent euh, euh, attribué seulement au commerce. On ne peut rien faire d'autre avec ça. Mais lui, c'est la même chose, même, le même euh, la même manière de procéder qu'il a fait. Il a vendu des... des, euh, des, des, des de, de, de l'argent, de la monnaie là, FTX, là, qui ne valait rien, et il a vendu ça comme de la valeur. Et lorsque ça s'est écroulé, et, et probablement d'autres vont tomber aussi, les plateformes de crypto-monnaies, monnaie mais on, on continue là, notre explication russe, euh, visite Ukraine, euh, le, le, le produit intérieur brut, c'est ça, Russie, c'est ça, l'Ukraine, c'est ça, les dépenses militaires des USA, c'est ça, Chine, c'est ça, euh, les autres, là. Euh, les, les devises. Le, la, la monnaie américaine, c'est la plus grande devise. C'est très, très bien. Ensuite, c'est l'euro. Euh, le le yann, euh, yuan euh, chinois, Japon, les autres. L'or. Regardez qu ce que c'est. C'est quand même euh, assez impressionnant. On va voir tout à l'heure la monnaie fiduciaire. Là. Ça, ça se trouve être les monnaies là, euh, réelles. Là. Mais là, on va aller voir les actifs, là, avec des monnaies. C'est pour ça qu'on parle souvent, en tout cas, dans ces temps-ci, là, une crise, il pourrait y avoir une crise de liquidité. c'est ça, il n'y a pas assez de monnaie pour toutes les, les bébelles qu'on a inventé surtout euh, les, euh, les euh, produits dérivés, là. on va voir ça tout à l'heure. Bon, tous les, les milliardaires euh, sur euh, la Terre, bon, ben, ça représente ça ici, là, ces petits carrés-là. Là, on continue. Les banques centrales, balance sheet, euh, c'est ce qu'ils ont là, dans la réserve, c'est tout ça. Euh, le Standard Poor's, c'est encore plus gros. Là. Toutes les actifs du Standard Poor's, euh, Poor, on a Apple, Microsoft, blablabla, tout ça. C'est les petites lignes ici, on grossit, grossit. Et ça, c'est tout le reste du Standard Poor's. C'est euh, 500, euh, 500 entreprises aux États-Unis, ce que ça représente en valeur. Là. On continue. Euh, US visite euh, les produits intérieurs bruts de, des États-Unis, Chine. Euh, global euh, global money supply, ça se trouve être euh, tout euh, ce qui, euh, je pense, dette et tout le tralala. En tout cas, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le stock market New York, c'est ça. Nasdaq, c'est ça. Euh, Shanghai, Euronext, euh, Japon, Exchange, Exchange, excusez, c'est ça. <rire> la dette globale non, euh, de, non financière, Corporation. Ça, c'est la dette, euh, euh, le montant des dettes, des, euh, euh, je pense, accumulées par gouvernement, Corporation et euh, les les, les, les prêts personnels, là, ensemble, c'est euh, 300 000 euh, milliards qui vaut à 300 trillions, 300 000 milliards non financiers, la dette, euh, ça c'est la dette des, des gouvernements, je pense, en tout cas peu importe là, euh, euh, le les dettes financières des, des, des secteurs, là, euh, des propriétés là, ici les, les propriétés, ça doit être individuel, euh, j'imagine, des maisons individuelles, c'est tout ça la valeur, donc on, on grossit tout le temps, et maintenant ça se trouve être euh, le, les résidentiels, Global Résidentiel euh, euh, Estate, c'est la valeur de toutes les résiden maisons résidentielles. Ça doit être aux États-Unis, bien entendu, ou c'est sur la planète. the world Je pense que c'est partout, c'est tout, toute la planète. C'est tout ça ici, là. Tout, tout ça. On va continuer. L'agriculture, la, la valeur de l'agriculture, c'est ça. Le commercial, c'est ça. Global euh, euh, euh, Richesse des euh, de Nord-Américains, c'est ça. Euh, L'Europe, c'est ça. Un peu moins. La Chine, c'est ça. Asie-Pacifique, Inde, ça, c'est toute la richesse. Les fameux produits dérivés. Eh bien, là, c'est là qu'on va euh, un peu capoter. Là. Les produits dérivés, ça se trouve être les, les futurs. Euh, sur Ça commence avec, je vous avais déjà parlé de ça, avec le blé, tout ça. Là, mais aujourd'hui, c'est rendu débile. On invente toutes sortes d'instruments pour euh, euh, des, des produits dérivés. C'est le plus gros marché au monde. Et euh, c'est ça. Les produits dérivés, market value, c'est ça. Euh, national Value des produits dérivés, c'est ça ici, tout ça C'est vraiment là que ça peut que le bas peut blesser. Mais moi, je pense pas que les peu importe les gouvernements, les, les, les pays, les principaux pays de la planète vont laisser tout tomber ça. Euh, les contre futurs, forward contract, les options, les warrants, les swaps, tout ça. C'est tout. C'est le plus grand, la, la plus grande. Euh, euh, on va dire valeur, c'est pas nécessairement de la valeur, comme je vous dis, c'est toutes sortes de montages financiers, mais écoutez, c'est immense des produits dérivés. Euh, c'est 2, 2 millions de milliards. Alors, je me souviens pas du chiffre. C est, c est, ben regardez, vous avez vu là, la comparaison. Euh, donc, c'est ça. C'était un peu ce que je voulais vous présenter avant d'aller dans le vif du sujet. Et maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, là, je vais aller assez rapidement, euh, je ne regarderai pas les marchés où on peut peut-être yuter ça rapidement, rapidement euh, comme je vous avais dit Standard Poor, ben là on, est, euh, euh, on peut aller voir les futurs rapidement parce que hier on a eu une bonne journée, la semaine dernière ça s'est moins bien déroulé on s'en va tout simplement là il euh, euh, y en a des, des, plusieurs qui disent ah, ça va cracher, ça va tout euh, s'écrouler tout de suite moi je pense qu'il va y avoir du va-et-vient oui on va peut-être retomber mais il va y avoir beaucoup de va-et-vient en 2020. 3, là, on, va, on va suivre ça. Ce n'est pas moi qui mène le marché, mais euh, le, le Dow Jones, lui, a repris son envol. On avait eu une petite crise ici là, la semaine dernière, là, mais regardez, c'était rien. Il reprend son envol et ce matin, les, les futurs euh, sur euh, le Dow Jones sont en vert Nasdaq, on sait que c'est très, très problématique du au fait qu'on a plusieurs euh, euh, euh, entreprises qui sont en difficulté là-dessus, dont Meta. Euh, en tout cas, on n'ira pas faire un bilan de ça. Le dollar canadien, américain, comme je vous dis, a cassé sa longue, euh, sa longue tendance haussière. Euh, sa, sa, comme on dit, trend following, on suivait une tendance et, et là, elle est cassée. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que ça peut aller, mais oh, il ne faut pas embarquer dans le dollar américain. Et euh, de ce fait, l'or, elle euh, a profité de ça, mais pas encore haussière à tout casser. Mais quand même... On pourrait avoir un, un, un autre pic. Il y en a plusieurs qui prédisent l'or à 3 dollars en 2023. Tout peut arriver. To, 3 000, 3 dollars. Oui, on peut avoir une grosse vague. On va voir. On va suivre ça. En, en suivant la tendance, on verra. Le, le, au niveau de l'argent, c'est encore plus intéressant parce que dans le fond, l'argent continue sa montée. On est rendu à 23 et 40. C'est quand même bien. On est parti d'un creux de 18 et 23 et 40. va très, très bien pour l'argent mais ça va être euh, à suivre, voir, voir si euh, cette tendance-là va se poursuivre en 2023. On aurait des fortes chances que ça se poursuive. Euh, donc, euh, j'irai pas là-dessus. Euh, J'avais des titres que je vous avais présentés, là, ce ça continue la hausse continue. Euh, on a eu un peu du, du, euh, du surplace, mais dans le fond, non, c'est toujours les, les mêmes titres que je vous avais présentés. Je vous dis pas d'acheter ces titres-là. Euh, je ne vous dis même pas si je les ai achetés ou si j'en ai acheté quelques-uns, mais non. Il euh, y a des petites corrections, là, mais la tendance est à la hausse et euh, euh, ça va continuer. C'est ça. Il, il, faut que, il faut tout simplement suivre la tendance tant qu'elle euh, elle est haussière et là, il n'y a rien qui me dit que la tendance va changer. Et ce que je voulais faire, tout simplement, sur des titres que j'ai rechoisi, je choisis toujours des titres, je les suis un peu. Mais euh, ce que je voulais faire tout simplement, c'est vous présenter un des, bon, on dit suivant de tendance, c'est quelqu'un qui, qui a à peu près le, la, la même manière de procéder que, le, que ceux qui, euh, euh, qui sont les bigs, là, euh, sont pas toujours devant leurs ordinateurs avec 50 écrans, ça c'est des traders ou les traders plus actifs, mais eux c'est des... des euh, euh, des personnes qui rentrent dans le marché de, de manière euh, sporadique et ensuite, ils suivent la tendance. Et lorsque la tendance est terminée, sortent tranquillement du marché et même peuvent vendre tout le long de la hausse. Et c'est ce que Jim Simon fait, comme plusieurs. J'ai étudié les graphiques, mais là, je vais vous en présenter un, un cas réel que j'ai étudié cette semaine et que vous pouvez constater euh, par vous-même. Jim Simon, c'est lui. C'est un mathématicien... Euh, euh, qui euh, de formation. Là. Euh, puis euh, c'est quelqu'un qui a réussi à... Vous pouvez aller lire sa biographie. C'est quelqu'un qui a réussi à, à avoir 34% par année pendant 30 ans. Euh, il y a une rentabilité annuelle exceptionnelle. Euh, c'est la même chose pour Don Capital aussi. Euh, bien là, Je ne vous le présenterai pas là, parce qu'on on va perdre trop de temps, ça, mais c'est lui, ce type-là, là, qui, euh, qui est qui est assez discret malgré tout, là, parce que j'ai vu un peu, c'est pas quelqu'un qui... Mais c'est un mathématicien, et lui, donne dit que, dans le fond, c'est un suiveur de tendance et je vais vous le prouver, mais lui, dit que euh, il dit qu'il y a un genre de secret là, mathématique, mais moi, je ne le crois pas. Tout simplement, ce qu'il fait, comme plusieurs d'autres, comme Peter Dunn, je pense qu'il s'appelle Dunn Capital, suit tout simplement les tendances. Et ici, j'ai le, le, le titre en question. Euh, je vais vous montrer un peu... Euh, on va le suivre, euh, euh, 19-18, euh, mettons on va aller 2003, ça c'est trop loin, 15-18, on va aller à peu près ici, qu'est-ce qui est arrivé, là? Euh, on est en 2018, euh, janvier 2018, janvier 2018, 16-17-18, on va prendre ce cas-là là, pour vous montrer là, comment euh, procèdent ces personnes-là qui ont des fortunes assez euh, élevées et qui gèrent euh, pas, pas simplement leur fortune, mais tout simplement ce qui rentre, il rentre au début d'une tendance qui... Bien, pas, pas au début, lui, lui euh, euh, se, peut se permettre de commencer à acheter euh, à la fin d'une tendance qui était plutôt, plutôt neutre. Là. On voit ici, euh, il n'y avait pas de de plus haut, là. on avait euh, un mur ici, là. et lui a commencé à acheter à peu près, euh, euh, on peut voir, 2020, 19, 20, a commencé à acheter euh, bizarrement, là. en tout cas, moi je le vois, là. Euh, on va tracer une ligne ici comme ça, 2018, surtout euh, dans ces coins-ci, et est-ce que ces personnes-là prennent l'analyse technique et fondamentale euh, moi, je ne le sais pas. Moi, je m'en sers. J'ai commencé à regarder ça, l'analyse euh, euh, fondamentale qu'on a très, très bien décrite euh, sur euh, TradingView ou sur euh, BarChat. Vous pouvez trouver ça partout, sur Yahoo Finance, Google Finance, euh, peu importe. Mais l'idée, c'est que euh, lorsque les personnes perçoivent qu'une entreprise va comme, être en croissance, ce n'est pas nécessairement que, que c'est ça qui va… Euh, faire en sorte que l'action va monter. Par contre, à Wall Street, on regarde beaucoup, beaucoup euh, l'analyse fondamentale. Donc, euh, c'est un plus lorsqu'on étudie un graphique. Mais lui, ce qu'on voit tout simplement, a commencé à acheter euh, à peu près 2018-19, dans ses coins 16, 17, 18, 19. Et tout le long de la hausse ici, là, regardez qu'est-ce qu'il a commencé à faire à partir de... 2020, dans ces coins-là, lorsque la hausse a commencé, là, lui, il a commencé à acheter euh, plus de bonheur dans la tendance. bah euh, ben, il a commencé à vendre. mais euh, ben, il vendait euh, euh, tranquillement, mais je pense qu'il reste encore… Euh, euh, Jim Simon détail, euh, 8 euh, Je pense qu'il reste encore… Euh, Portfolio. Oui, il reste encore euh, pas mal d'actions, mais euh, ce qu'il a fait, tout simplement, il a écoulé. Il a commencé à acheter lorsque c'était en repos et lorsque, ici, euh, la montée a commencé à, à être assez importante, bien là, il a, il a acheté. Et on parle, par exemple, je ne sais pas, c'est quoi son prix moyen, mais il peut avoir acheté à peu près à, c'est 2020, regardez, on est ici, 2019, il a commencé peut-être à acheter euh, 2018, Comment à acheter à peu près ici, dans ces coins-là, il y avait vu une montée. Il n'a pas vendu. Il a, il a continué à accumuler, accumuler. Et lorsqu'on a commencé à monter ici, il a commencé à vendre tranquillement euh, des, por des portions de ce qu'il avait acheté. Et on le voit très, très bien. C'est ça qui est le fun avec ce site-là. C'est que euh, ces personnes-là sont très, très patientes. Et c'est une des, ver des vertus des des suivants de tendance. Et la raison pour laquelle, euh, moi, je peux pas faire ça comme lui. Je n'ai pas une fortune. Donc, je peux pas... Euh, si j'achète, j'achète. Mais je vais acheter euh, pour du long terme un euh, montant. Mais j'essaie je, de diviser ça pour répartir mon risque. Mais tout simplement, ce que je dis, c'est que euh, ces personnes-là achètent lorsqu'on est en tendance plus neutre et euh, lorsque la tendance commence à monter, bien, ils vendent, ils vendent et c'est là qu'ils vont faire un, un profit, tout simplement. Donc, euh, c'est quand même sur une longue période là, que ça se passe. Là. Les achats ont commencé en 2018. Ici, on a toute la période d'achat 2018, 2019, 2020. Donc, euh, 18, fin 2018 jusqu'à 2020, entre 20 et 2021. 2021. Bon, ça veut dire qu'il a acheté à peu près d'ici jusqu'ici. Il a commencé à acheter. Et ensuite, ce qu'il a commencé à faire, lorsque la montée a commencé, il a commencé à vendre tranquillement ses actions avec profit. Bien, beaucoup de, de quantité d'actions, Mais quand même avec profit. Et je pense qu'il y a encore des actions. Portfolio 2,53 d'action de, de, de, encore. Donc, euh, c'est un peu... Puis, il euh, y en a beaucoup. J'ai étudié ça toute la, la semaine. Ça fait deux, trois semaines que je regarde ça, la, les tendances, parce que ça me fascine un peu là, que, comment procèdent ces personnes-là qui, euh, euh, qui ont euh, des, euh, des succès assez phénoménal Tout simplement, c'est qu'ils suivent les tendances. Et c'est d'une manière assez euh, relax. Euh, c'est euh, intéressant parce que, dans le fond, euh, on se trouve à acheter des, des titres qui semble avoir une tendance euh, haussière, euh, comme je, vous, je vais vous montrer ça rapidement comme ça, euh, acheter ou en tout cas sur, surveiller. Euh, regardez, il y en a d'autres titres là, qui ont commencé à, à changer le tendance baissière et là, il semble y avoir une tendance haussière qui se développe. Et euh, oh, je, je vais placer ça comme ça parce que vous ne voyez pas grand-chose. Euh, le, le, le titre a commencé à s'écrouler et là, maintenant, on, on se trouve avoir un revirement et c'est la même chose, FTI, euh, plusieurs parlent de FTI, c'est euh, une société dans le pétrole, euh, service industriel plutôt, bon ça c'est un beau cas, là. Euh, FTI a commencé à baisser, baisser, baisser, baisser, et on a eu une longue, longue, longue consolidation, euh, presque deux ans, et, euh, un an, deux ans, et euh, c'est ce que Stan Weinstein dit dans son livre, là, euh, euh, secret pour gagner à la bourse, euh, et euh, ensuite on a eu dans cette consolidation-là, ben, une cassure, une cassure avec, bon, peut-être moins de volume ici, FTI. Euh, il y a peut-être. Euh, J'ai pris quelques. Ben, ça, un autre changement de, de, de tendance, excusez. Euh, J'en avais quelques-uns. Géo, peut-être plus. Hmm. Qui était plus évident, là, parce que si on regarde le graphique quotidien, on le voit. là. Mais en tout cas, peu importe. Là, et lorsqu'on voit les changements de tendance, on a un accroissement du volume. Et puis, c'est assez important. Donc, c'est des personnes qui ont, ont plus les moyens. Nous, les petits, on des, des suiveux. On suit les suiveux de tendance. Euh, tout simplement, ce qu'ils qu font, ils rentrent euh, lorsque la tendance à la baisse est, est terminée et ils se positionnent. Ils prennent leur temps, peuvent acheter en partie euh, un peu d'actions euh, par-ci, par-là, par beaucoup d'actions même. Et lorsque la tendance euh, monte, là, euh, ben, ils ne vendent pas d'un coup lorsque la tendance est épuisée. Un petit peut faire ça. Mais eux, qui sont euh, les bigs, euh, ne, ne peuvent pas faire ça parce que tout simplement pourrait faire écouler l'action. Donc, ce qu'ils font, ils vont tranquillement. Euh, lorsque l'action euh, est à sa montée, ben ils écoulent tranquillement euh, leurs actions et jusqu'à la fin là, de la tendance. Et euh, comme un, un petit lieu peut se permettre... Euh, euh, d'acheter au début de la tendance, quand ils voient un signal clair de changement de tendance, et euh, de vendre à la fin, là, euh, parce qu'on n'aura pas un gros impact sur les mouvements, mais ces gars-là peuvent euh, justement, ne peuvent pas faire la, la même chose qu'on qu peut faire nous, donc on a un avantage face à eux, mais je vous dis les, ce que j'ai lu, là, ce que j'étudie depuis deux, trois semaines, parce que dans le fond, euh, je regarde tellement le négatif sur les marchés que je pense que c'est une bonne chose de se détacher psychologiquement de ce qui se passe parce que c'est trop... Euh, euh, on perd le fil, on perd le fil euh, littéralement. Donc, euh, en se détachant des, euh, des marchés, je parle des indices euh, Standard Poor's, Nasdaq, euh, euh, Dow Jones, en se détachant psychologiquement de ça. Et aussi, euh, l'or, l'argent, je sais que le mouvement commence à, à s'en aller vers le haut. Peut-être 2023 va nous réserver des belles surprises. Mais j'essaie de me détacher à être encore plus neutre que ça. Et euh, lorsque je, je révise, j'ai revisé mes classiques, j'ai euh, revisé un peu, je n'ai pas tout relu, là, mais un peu relu mes, euh, refeuilleté mes, mes anciens classiques. Je, re, je retrouve ça, les on parle d'analyse technique, que ce soit euh, euh, John Murphy là, euh, sur le site euh, StockChart Chart ou, euh, euh, comme je vous ai parlé, euh, le, le site... Euh, euh, stock euh, Circle, en tout cas, peu importe, là, euh, euh, Peter Dunn, Dunn Capital, tout ça, je regarde tout simplement ce qu'ils font, peu importe s'ils ont des, euh, des, des moyennes mobiles, tout ça, mais ils se servent tout simplement d'un suivi de tendance. Et euh, une des moyennes mobiles les plus suivies, euh, moi, je prends la 13-40 qui se trouve à équivaloir à, la, à, à peu près à la 200, 50 et 200. Et la raison pour laquelle je prends… 20, euh, dans mon cas, 1340 40 là, qui, qui, qui est comme la 2200 sur un graphique quotidien, c'est que c'est la plus suivie. Et euh, lorsque tout le monde suit les mêmes indicateurs, euh, on parle des gros fonds, les fonds de pension, tout ça, pour ou vente, ben disons que le mouvement est assez fort lorsqu'il y a un changement de tendance. Donc, euh, euh, c'est ça. C'est un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, prochaine fois, je vais peut-être vous parler... là euh, Comment que je, je, j'essaie <rire> de trouver des, des, parce que dans le fond, on peut prendre presque tous les sites, là, pour essayer de trouver des actions, mais ce n'est pas simplement de, de, de prendre au hasard des actions. Je pense qu'il faut trouver les, les tendances, les débuts de tendance, ou les débuts, là, où même si la tendance a commencé, bien, on peut se positionner et euh, en profiter. Bon, en tout cas, on va se revoir bientôt pour euh, d'autres nouvel nouvelles vidéos là-dessus. Puis c'est sûr, on va peut-être faire un bilan à la fin de 2022, on arrive là, puis euh, voir un peu ce qui peut arriver en 2023. Mais comme je vous dis, je pense que je ne me lancerai pas là-dedans, essayer de faire des pronostics. Là, on va, va arriver à 4 000, 5 000 Je l'ai pensé souvent, mais je pense que ce n'est pas, euh, pas positif faire ça. Et même si le, mal, voir si le stand standard ne va arriver à 5000 000 ou 3 dollars, ça aussi, je pense que c'est perdre son temps ou savoir s'il va y avoir une récession ou euh, tout va s'écrouler ou tout ça. Je pense que c'est perdre son temps. En tout cas, c'est ma réflexion que j'ai depuis un mois, deux mois. Là, je trouve qu'il y a tellement un climat négatif. Euh, je pense que si on veut euh, regarder un peu ce qui se passe sur les marchés, euh, il faut se détacher pour avoir peut-être un, une vue plus lucide en regardant les, les, les tendances qui se déroulent, et même dans un marché baissier, même s'il arrivera un crash, il faut toujours regarder, et je vous l'ai montré, preuve à l'appui, dans ma dernière vidéo, je l'ai toujours vu, là, il y a toujours des actions qui vont monter. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours des... parce que dans le fond, l'argent la, qui est disponible, c'est tout simplement un déplacement de monnaie là, qui se passe dans des, des crashs. Des, euh, donc, euh, tout le monde achète toujours des actions, surtout aux États-Unis, là. Donc, il euh, faut pas être inquiet, puis euh, continue à être peut-être plus neutre. C'est à ça qu'il faut travailler euh, 2023 euh, sur les marchés. Puis, euh, plus neutre, puis plus patient. Comme je vous dis, j'ai acheté quelques petits lingots d'argent, je suis pas pressé et je ne vendrai pas avant euh, très, très longtemps. Donc, euh, on va se revoir bientôt pour de nouvelles vidéos.